Alors la radio ça consiste en fait, euh, on cherche des articles sur euh, le site d'un journal, euh, le West France, le Maine Libre et ensuite on le réécrit à notre manière et euh, après ça consiste, on va dans le studio de radio et on raconte cet article à plusieurs en groupe et c'est très sympa. Mickey, nous on a fait un piano donc euh, bah, on peut jouer en tapant sur la pâte à modeler. En fait la Mickey Mickey c'est une puce électronique avec des pinces branchées dessus et comme la pâte à modeler c'est conducteur c'est comme si on appuyait sur les touches du clavier. qui correspondent à avancer, on règle la puissance et le et combien de temps et combien de distance il avance. Il y en a d'autres pour tourner, on peut le programmer aussi pour faire des sons à certains moments. On a mis plein de briques à la suite des unes des autres, puis on a fait plein d'essais en... en suivant avec les de Marion pour faire les rotations et tout ça, et après on fait des essais et à chaque fois on regarde si ça, si ça va ou ça va pas et après on modifie un petit peu pour essayer que ça soit le possible. c'est un logiciel de, pour faire des films ou des jeux vidéo et donc bah, on peut choisir le paysage et les personnages et pour les faire bouger, parler ou changer de costume on met des briques et donc voilà ça permet de faire un film ou des jeux.